Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous parlais de mon objectif santé durable pour les plus de 60 ans. Plus de 60 ans, c'est carrément 80% des personnes qui souffrent d'arthrose. Plus de 60 ans, c'est quasiment 80% des personnes qui souffrent d'inflammation chronique. Plus de 60 ans, eh c'est l'âge où il faut commencer à s'occuper sérieusement de lutter contre les effets du vieillissement pour rester au top de sa forme jusqu'à l'âge le plus avancé possible, enfin celui qui nous sera accordé par le destin. Mais l'important ce n'est pas de vivre très longtemps, c'est de vivre dans le meilleur état de santé possible. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est que mon objectif santé durable, et vous avez pu le constater dans toutes mes vidéos précédentes dans tous mes livres dans toutes mes formations pour ceux qui, qui m'ont suivi c'est que ce que je veux c'est non pas vous donner une espérance de vie plus longue je suis incapable de pouvoir agir là dessus puisque euh, je pense que nous sommes prédestinés à ce niveau là ou du moins nous avons une fourchette par rapport à à notre génétique par rapport à notre vécu mais ce qui me semble le plus important c'est d'augmenter notre longévité en bonne santé ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui c'est cet objectif santé durable cet objectif qui va nous permettre de rester dans le circuit de l'activité le plus longtemps possible ce que je voudrais c'est que toute personne en possession de ses moyens intellectuels, parce que ça c'est absolument déterminant, puisse effectuer tous les jours un petit programme d'entretien physique. Parce qu'en fait, le plus souvent, le cercle vicieux commence par une incapacité physique qui va entraîner des problèmes circulatoires, des problèmes d'infection, Etc, etc. Donc vous voyez, c'est un, un cercle vicieux dont il faut sortir. Donc le physique, c'est ce qui nous permet d'aller d'un bout à l'autre de la vie. Il faut donc miser toute notre énergie sur la conservation de cette intégrité physique. Ce n'est pas parce que nous avons l'arthrose, ce n'est pas parce que nous avons eu de graves problèmes même des fractures vertébrales, des tassements, etc., qu'il faut baisser le bras en disant c'est foutu. Il faut arrêter d'avoir peur de l'avenir. Il faut arrêter de se sous-estimer. Vous êtes capable de faire des choses extraordinaires, et ceci, quel que soit votre âge. Moi, je vois des personnes qui viennent me voir pour la première fois, qui ont 80 ans, qui ont... 85 ans, euh, jour j'en ai vu une de 93 ans, je ne l'avais jamais vue, elle vient de loin euh, parce qu'elle a de la famille dans la région, ils ont voulu, je eh bien, je lui ai donné des conseils qui vont lui permettre de mieux se mouvoir, de mieux se lever, de mieux se tenir, donc d'améliorer beaucoup de fonctions, et notamment sa fonction cardiaque et aussi son irrigation cérébrale. Parce que si vous vous tenez mal, si vous tenez mal la tête en avant, ben vous allez avoir des vertiges, vous allez, vous allez avoir des problèmes pour vous tenir debout, vous, vous n'oserez plus vous mettre debout puisque vous avez des vertiges. Et ces vertiges viennent de la cervical cervicale qui se penche en avant avec un blocage, une, une compression ici de l'artère vertébrale. Voyez, cette artère vertébrale ici qui rentre dans le cerveau et qui nourrit les centres de l'équilibre. Donc je ne vais pas rentrer plus dans le détail puisque ça sera l'objet d'une formation complète pour euh, lutter, utiliser toutes les synergies, apprendre à utiliser soi-même toutes les synergies pour lutter efficacement contre le Voilà. Mais je voulais vous dire, surtout ne baissez pas les bras, ne renoncez pas, toute votre vie durant vous devrez vous battre au jour le jour. L'autre jour, je vous ai fait une vidéo que vous avez vue et qui a été très appréciée apparemment, où je disais, arthrose, soyez perfectionniste. Eh bien, moi, je vais vous dire, soyez perfectionniste dans votre tête. Dites-vous bien que votre corps est capable de faire des prouesses si vous en occupez, si vous avez la volonté. Ce qu'il vous faut d'abord, c'est une motivation. Donc, il faut, il faut se voir en meilleure santé. Donc, il faut positiver. Hein. Il faut vraiment que votre mental prenne le dessus sur le physique, hein, parce que normalement, c'est le mental qui doit commander au physique. Si le physique prend le dessus, si le mental obéit au physique, on ne peut pas s'en sortir. Il faut vraiment que les deux marchent ensemble en permanence, mais en fin de compte, c'est le mental qui dirige tout. Il faut savoir une chose, et je termine avec ça, c'est que votre cerveau est capable d'apprendre et d'organiser de nouveaux circuits synaptiques jusqu'à 150 ans. Tout simplement parce que nous avons beaucoup de zones qui ne sont pas utilisées. Et lorsque vous changez un mouvement, en fait, on peut apprendre toute la vie. C'est pour ça qu'on peut apprendre et qu'il faut apprendre pour faire travailler. le. Faut, je ne dis pas qu'il faut muscler le cerveau, mais il faut le faire travailler pour créer de nouvelles synapses, créer de nouvelles connexions. Il faut que vos milliards de neurones disponibles puissent se réunir, envoient des ordres au corps pour corriger tous les défauts qui, si vous les laissez à l'abandon, vont s'aggraver et petit à petit vous entraîner vers le handicap et la dépendance. Voilà, je voulais vous dire, je prépare une conférence spéciale senior et j'ai produit pour ce faire une petite plaquette, un flyer, que vous voyez ici, et que vous pouvez charger directement en cliquant sur le lien en bas. Il suffit de mettre votre adresse email et vous serez ainsi informé en priorité de toutes mes nouvelles vidéos et publications. Si vous n'êtes pas déjà abonné, merci de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, merci de mettre j'aime, ça me permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Si vous êtes intéressé par mes formations, allez sur naturemania.fr, vous verrez ces formations qui sont ouvertes vraiment à tout le monde, euh, sous forme de vidéos et de PDF, euh, traitent plusieurs sujets. Il va y en avoir bien d'autres qui sont en préparation, mais malheureusement je ne peux pas me couper en deux et encore moins en quatre. Je fais de mon mieux, j'espère que cette vidéo a été utile. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.